Pas fin, il en a plus. Ouais. Ah, ouais. ah c'est bon Et puis ça, je sais pas combien, quoi. On fait plus de pièces sauter. Pousser, pousser, pousser, carré, carré, carré, carré, carré, non carré, Non, carré, non, Non carré, Non. Non non, non fabrique mais non mais tu vas trop tard mais qu'est ce qu'il fait mon euh, thèse non Et... faut fout de thèse il sert à rien ah bah okay. d'accord je suis passé du côté bah ouais c'est mieux que plusieurs chemins ah mais c'est bon ah mais c'est bon ah non mourir ah mais c'est bon ah, non ça fait ça se à côté non ah tu penses dans le sable en ce te temps ah. Non mais faut-il Ah putain ouais d'accord T'es con tu vois bien que tu Que tu vas pas assez haut Ah ouais c'est quand comme ça waouh Du sable mouvant Du sable mouvant Boing Boing Boing C'est un dans ce niveau, je, je fais des trucs compliqués toi Waouh waouh wow. est-ce que j'ai essayé que... Que la gueule euh, partage, foutu, ah. quoi, es Hop là <rire> Ah t'es tout Hop <rire> ok, toute... non mais c'est bon Il est pas dur au niveau <rire> bah, <c 'est rire> Oh! Oh, j'ai mal! Oh. oh la chance! <coughs> bon, sinon, tu peux, quoi, oh, là, cool! Je sais pas combien de temps! 1, 2, 6, bah oui, 27. Oh non, <rire> oh non! Oh non, faut le euh, faut, faut monter là-dessus! Ah, non! non. non, oh, non. T'as pas compris? Regarde! Ah, ah regarde. tu redescends quand il est monté? Ouais! Non, tu fais pas tout en haut. Oh tu te laisses glisser comme ça et là tu y vas. Non mais allez. Mais et... ouais, mais c'est toi qui y vas pas aussi. Ils ont un bouti. Mais tu fais. T'as de la chance. Non mais vas-y, pas la gauche. C'est pas le gauche, c'est fin. C'est pas grand. Mais attention il va là. je veux qu'il est Pourquoi tu t'es arrêté T'auras pu simplement y aller tout de suite hein. Yeah. Attends, okay. Mais non mais tu peux faire un... C'est sur les plateformes rien, hein. non mais je veux dire euh, c'est chaud quoi. Enfin, ou pas <rire> non mais je dis ça parce que en fait tu sautais pas dessus ouais, tu hein. tu peux t'attraper le niveau. Là, faut aller, rapide. Oh non, ça va. Est Comme si là il y avait du vent. Je te T'inquiète, il fait pas de dégueu. Ouais. un robot quand même. Il, te bouge, ouais, il tout cool. dans la. Dans... Là, prends ouais, ça, ouais. prends ça, prends ça, ça, ouais. ça, ça te casse. c'est bien, ça te fait une escalade en fait il à gauche okay. à gauche ah oui mais non j'ai compris mais j'ai compris c'est mon truc ouf tu veux tellement brille quand tu, quand tu prends ce truc ah il y a plus de plus de plus de plus de plus ah là faut se laisser faire non faut se laisser faire à la fois les clés ouais. à il, a... il y a un faut sauter je pense qu'il y a un truc okay. Pour j'ai oui, mon non, pire joueur de famille enfin, là il faut faire un sprintage là tu vois il y a un truc comme ça je pense que tu peux monter directement là regarde. Ouais, y a, non regarde bon, Il y a, y, a, y a une pente là regarde tu vois voilà la pente Hein ça va en lui en même ouais. Bah faut aller à droite à faut aller à droite Non je suis maintenant on est pas là dessus il y a un chemin à droite tu vois bien non Mais j'ai comment euh, faut, faut, comment battre le boss C'est jamais vu là à tout carré dans un jeu Ce gameplay là avec euh Avec Sonic qui s'accroche au mur Ok Pourquoi t'as pas fait un bon mais tu pouvais monter normalement ouais, okay. Non, non mais l'autre côté où t'étais Je saute dessus Soit le thèse il te dit faire un spin dash Non mais euh, le thèse il te montre qu'est ce qu'il faut faire c'est, euh, putain, comment chier, tout ça là Ils ont des pics. Ah, là, c'est là qu'il faut se laisser faire. C'est intéressant. Et là, faut, appuyer ah, sur A ah, s'en sur... okay, Tu vois, le pic. la boule de pique, ah, attention là tu peux mourir yeah. oh c'est une c'est des eu le pique ou ouais dans le sol ah là il oh. rapidement il y a pas beaucoup de... de quoi de soldats hein. ah ça c'est... tu l'as touché parce que t'as pas été directement Il y a un truc là-haut. Quand tu t'es rapproché à fond. Waouh. Waouh. Vite Sonic ah, ouais. C'est le boss là, non truc oh, Ah non bah c'est bon. bon. Alors là, je vais tout à droite et ça un golem bordel. Et tu peux pas le tuer. Mais la va là-dedans. Ouais. ouais, il va te bouger en fait. S'il ouais. arrive, s'il te voit. Euh, Vas-y, on va voir si je te vois. Parce que là, il, te... il a pas l'air de te voir. Non, oh, non. Oh, non, il parle... Ah il faut que je dedans en fait avant. Ah oh, ouais ok. il arrive. Euh... Ouais ouais ouais. ouais. Le con comme ça, va pas complètement c'est ligne. ça, c'est il ça, c'est pas ça, c'est ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est ça, tu pas <rire> hein. ça, ça, ça, tu pas ça, ça, c'est ça, c'est pas ça, c'est voilà c'était comme.. C'était con comme ça. <rire> Intéressant. <rire> non mais ça faut le connaître ça <rire> Normalement ben, je l'ai fait du savon le boss. Hein. Mm -hmm. J'étais mort du savon. Juste, oh, pas si, bon. <rire> On juste sauter sur un coin. Ah oui c'est mon niveau préféré de Sonic. Euh. La musique c'est la même. J'ai pas d'un. De... Ah si, c'est pour. J'aime pas ces portes-là parce qu'il faut se déboucher on... Ok, je vais c'est, Je vais besoin de réfléchir. Ouais, est... Est oh, purée. On a des fantômes. Et si la lumière est éteinte, j'ai fantômes au-dessus. Ah non j'ai fait disparaître le fantôme. Donc c'est ça le, le style de niveau. C'est là ah ouais. oui, oui, oui. là-dessus, là, il faut sauter en fait. Ouais mais. Dessus, je... je vois pas la galère que c'est de sauter de -dessus. dessus, pourquoi tu sautes... ah Ouais. sur le bord là-bas, mais ça va rester sur le bord, et quand il arrive ouais, Ah bah, de... ouais, mais là si je me dépêche pas, il ouais, ouais. Il faut juste aller là en fait. Là, ouais. Hein, oh oh oh oh, eux ils ont l'air méchants pour tout vrai. Ouais. Ah non, c'est bah si, de... si, ça. Ouais, mais à quoi ça sert le souffleur C'est quoi Bah, monter là-dessus. C'est ça qui faut faire, faut allumer la lumière. Bah là, pas je pas pense. Hein. Ah faut peut-être faire disparaître les fantômes parce que tout à l'heure elle déjà allumé en fait. J'arrive pas à le... il il il y aller. Pourquoi je peux prêter à cette vitesse Je sais mais tu peux pas y aller En fait non il te tue pas les fantômes. Le fantôme, il sent rien Ah, je me connais oh. presque. Je me connais pas trop. Oh, le jeu a bugué. Donc. Je vais monter là-dessus, mais ça sera cool de faire ça. Je oh, les tuer, je vais les mettre. Oh. Je vais faire les gens. En fait, ils ne bougent pas Non, ils ne bougent pas. Ah, si je, si je bouge pas, peut-être si. Ah. ah, ça va être disparaître et tout. Bah oui, mais bon, euh, euh, Ouais, après, je suis plus chaud, c'est pas rien. Ouais, c'est pas tant que je vais te faire la montre. Non Ah, si on est à deux. Bah ouais, Je pense qu'il faut des. Oh, bah, bon, de quoi Bon, de quoi On a en fait si, il fallait tuer, en fait, les vendeurs. il a allumé la lumière. Donc, à ta large, je... sinon, je tournais en rond, tout à l'heure. Faut prendre ça ou faut faire un scénario Ouais, je peux faire un Ouais j'ai l'envoie là, ouais non c'est ça à rien, ah si Bah c'est à une lumière mais j'ai vu. Non, c'est pour faire disparaître, en fait la lumière c'est juste pour faire disparaître les lumière la... la... la... la... la... Ah si t'es obligé de prendre le machin Bah oh. il veut faire les de Mais Bah pourquoi on peut faire un cinéage de côté mais c'est bizarre. Du coup je la prends pas Bah non Il manque de bouger C'est vrai, ça ouvre la porte Ouais euh.. Oh, non enfin, Il faut en oh, temps ça t'empêche simplement de. Oh c'est à toi en plus Oh putain une... Non. C'est ça Non Mais en hein, fait, mais... tu peux pas monter directement là-bas Non ça dépop. Ah non c'est ce truc là C'est ça qui fait ouvrir la porte, il faut se dépêcher ah, bah, un oui. peu. Ouais après ça encore. Non, mais tu de l'autre côté, Non, mais comment tu fais là Non tes yeux, Mais multi c'est possible. Oui, oui, oui. Ouais. Oh. j'ai fait un C'est Ah, c'est là, tu reviens. Trouve en bas. J'ai toujours pas compris l'actualité, des fantômes. Peut-être un bout de moment, genre il ils te tuent. Les fantômes, ça te tue, peut-être. Non. Non, je pense que quand même, il faut quand même animer la lumière. Sinon, elle a lieu la porte. C'est peut-être quand on revient un peu, ça fait Il faut quand on est petit, il faut qu'on j'ai vu J'en ai eu qu'un et je suis c'est tout. Ah, il te... ah, Il, il m'a fait mal. Non, parce qu'il est sur Il faut bugger le jeu. Hein. Ah, enfin, pas... un merde. Je ressens je ressens du lag. Quoi ça Ah, d'accord, il était là la porte. Euh là, il faut revoir. Ah d'accord. Bon, on fait un sol toute fable. Oh ouais. Ah ouais ouais. Ah ok Ah ouais, tu vois, les fantômes me font me font bugger le jeu. Ouais. Ouais. Ah ouais, c'est comme euh, dans ma, ma bouche garden. Euh ouais par contre ouais. Non t'inquiète, ça va pas au tout beau. Ouf, j'ai trop peur. Mmh. Il y a un switch quelque oui. part. C'est pas le meilleur. Hein. Non c'est de vérité. T'as je... Ah ça ça, ça, ça, ça déjà encore plus long. Oh, non, encore Non mais j'ai vu des <rire> trucs. J'ai vu peu... là euh, que. Euh, euh ouais non. j'allais mourir hein. J'allais m'enlever les mots. Oh, non Non, de là Mais je pouvais pas J'étais attiré là-bas, en fait. Ah oh, non, non. Oh, non, ça va, c'est pas loin. Oui. Mais c'est les fantômes, en fait, qui font laguer mon jeu, je sais pas pourquoi. Oui, parce que je suis en full screen. Ouais, je les enlève, les... Hein c'est plus la nuit qui font planter le jeu. Ouais. Voilà, ouais. bah on a beaucoup plus de temps là aujourd'hui. Euh, euh... euh, D'habitude on commence à 20h. Bon, ah ouais. Euh, ouais, non mais... Euh... C'est chiant, parce prend tout son élevé. Non, parce que vu qu'on a fait des coupures et les gens, ils, ils voient pas que ça fait... Une, une mais là, on a pas fait de coupures. Bon, je vais pas à gauche, à droite plutôt. Là, gauche, là. Oh non, non, il faut me buter parce que... Je peux pas être. Non, non, c'est les, les télés qui m'ont attiré. Ouais, ouais. Hein. C'est un piège. Ouais, ouais, j'ai trop peur. Ah ouais, en plus, il y a plein de pièges. Mais tu peux... Oh Ah, t'as cru, ouais. hein T'as cru c'est mort, faut appuyer sur le bouton en fait. Pour aller en haut. <rire> oh <rire> putain. bah il nous reste une. Ah c'est Je Tu faire un gaffe bah c'est un peu compliqué hein, avec euh... des fantômes. Bah surtout que j'ai eu ça. Mais. Si tu veux pas tu peux te faire éclaircir. Mais surtout que tu dois esquiver les fantômes en même temps. Mais... Merci les gars. Merci les gars, je suis Ouais non. C'est ce que j'allais faire. Dès que j'étais mort hein. Bah, celui-là, ça va encore, celui-là, il faut juste arrêter ah, à gauche. Ouais, un... veux... Non, c'est pour, hein. pour te montrer, je pense. Non, je pense. Je pense que c'est pour te montrer celui-là. Non, c'est pour montrer, il faut te défendre. Non, ce, ce premier sable-là, c'est juste pour te montrer comment ça mm. marche. Après, le deuxième. Et puis oui. Fait que je bouge. celui-là, ouais, tu peux pas te faire les Non ouais je peux rester jusqu'à gauche surtout ah ouais, je l'avais déjà tu Il me faut de lumière là par contre parce que sinon il va avoir un troisième fantôme est-ce que j'essaie d'allumer la lumière, la lumière bah essaye surtout de rester en ligne hein. ouais mais après il va avoir les fantômes voilà tu vois je peux, je couche je reste est Mais pas trop au par là non plus parce que. Fais gaffe, ouais, fais gaffe, voilà. je vais là. Mais va ben pas au par là, hein. C'est un troll en fait. Ah, ok. Oh putain, ouais, sinon tu meurs. Ouais. Et hein. après, faut se <rire> je pense. Ça, c'est un peu bâtard. Ouais. Ouais. C'est gage, parce que là, il va encore avoir un peu les gars Et là, et là, faut aller vite là-bas. <rire> ah, c'est pas encore fini avec le ça, je putain. Ah si, c'est fini. Ouais, ça chiant. Ouais. Ah, c'est chiant. Tout hein. sable en fait. En plus, on... ah, ça dure longtemps les niveaux, regarde ça. Tu vois, à la fin. C'est pas la mort. je me fais plus. Hein. Je ne veux pas de fantôme ici. Ok, j'ai utilisé le mini bouclier de Sonic, qui me permet de pas toucher ces trucs. Il faut rester là-dessus ou oh, non Allez là. Pense. Bah, ça J'ai plus de là. Ok, j'ai un bouclier d'eau, un peu de ouais. On ah, va faire de l'eau après. On mais... fonce dans le désert de l'eau. C'est vrai que dans le désert il y a deux. T'as déjà vu le de deux oui. dans le désert Non mais il pas. Ok là c'est juste pour allumer la lumière. Ouais, donc, donc si ouais. Après euh, les fantômes. Comptables... Je crois que tu vas pas tarder là, parce que il va y avoir un infini. Ouais, euh, c'est là le boss. Non. encore. Oui. Ah si ça.. le ah, si c'est là, sinon t'es mort. Un euh, ouais, boss rapide. Hein. C'est pas possible là. Bosse. Merde. Je est dans le gameauge, je vais recommencer tout après. Enfin, tout le monde. Hein Mais bah non, mais il y a un mur. Ah oh ouais bah enfin. Monter en haut, quest ce qu'il faut faire encore. On peut faire ça, on peut Mais non, mais là c'est un moment pour nous cacher, on prend coeur, un peu pour retourner en arrière. Bon, là, c'est en... ouais, bon ça va pas passer par le non, c'est un chemin pour les couches, bon, bon du bout ça ça va, va. piège. Oui, Vas-y rentre un, un loup, ça En plus c'est la Bon oh, en plus faut pas faire un de le, le chef, viens, pas vers moi le, le, le, le, le, le. Mais je me rends si Tu peux tuer, Ah, j'ai des, des biens. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, je peux C'est ça, bâton C'est C'est Ah c'est pas C'est le C'est fait C'est non, C'est pas C'est ça C'est C'est là, c'est Ah putain, oh, j'aime pas ces tiens là, c'est des en fait, il y a des tiers, est En fait, qui pas, pas les jeux. En fait, celui-là, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup compliqué, il, a, il est, facile, est oh. Oh. Oh. Ah ouais, il va me faire rouge た <tips> <tips> <tips> <tips> Bye Pourquoi il ici. encore, il une Ah, <laughs> C'est vraiment un nouveau de Ah oui, trop bien de je... la. Je, fais... <rire> je voulais m'arrêter sur la plateforme. tiens d'ailleurs en, en parlant de Sonic. Ah d'accord. En parlant de Sonic, je vais parler de Sonic. faire un Le Ah non, il fallait pas continuer à trouver. À la... un peu bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon I uh -huh. C'est pas très petit C'est vraiment le boss là, putain C'est pas grave, bon I'm rude C'est possible là hein Non mais tu es sérieux là Ils sont encore morts Il meurt quand comme... Putain ah, oh. C'est pas là C'est un Ah, un Je vois pas on a